Salut à tous! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Tadam! Du coup, ben, bah, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Alors, le cadeau, c'est quoi? C'est le Général Virs. Voilà. Donc, c'est très simple, hein. Pour gagner le Général Virs, il suffit de s'abonner, de commenter et de partager. Abonnez-vous à la page. Commentez, parce que je voudrais pas envoyer le Général Virs chez quelqu'un qui ne joue pas à Star Wars Légion et qui euh, l'aurait déjà, par exemple, hein, ou qui ne joue pas du tout au jeu, ou, ou qui joue rebelle et puis qui n'a pas besoin du Général Virs. Donc, Commentez, dites-moi que vous en avez envie, qui vous intéresse. Et puis, accessoirement, et bien, partagez la vidéo pour qu'elle devienne un maximum virale et puis que je me propage partout sur la toile. Comme ça, entre tout, bon, finalement, hein, que ce soit rentable un minimum. N'oublions pas, c'est mon anniversaire. Donc, si je peux avoir un maximum de cadeaux avec des petits abonnements, ce serait sympa. Voilà, c'est très simple. Euh, ce sera jusqu'au 17 juin, parce que le 17 juin, c'est le jour de la fête des papas. Et puis, je me dis qu'il y a un max de garçons qui vont, sans aucun doute, postuler pour ce général-là. Donc, bah, ça vous fera un petit cadeau de fête des pères pour celui qui sera tiré au sort. Voilà. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et avec les Général Viers, c'est beaucoup plus facile. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao